Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Alors avant de vous dire le titre de la vidéo, je tenais à vous annoncer très chaleureusement une bonne année Voilà, donc après on va faire un petit deck profile, mais avant, voilà, mais avant que je vous dise ça Quand vous aurez vu cette vidéo, <rire> ça veut dire que demain le 5 à partir de 18h je ne serai plus chez moi Donc je ne pourrai plus faire de vidéo et vous allez vous dire oh voilà donc mais je continuerai à vous faire des vidéos au, au centre voilà donc pour le moment c'est mon père il veut pas comprendre que je suis pas bien là bas voilà donc euh, il veut pas comprendre que je me suis assez donné quand même pour pouvoir faire des efforts et pour lui ça suffit pas apparemment donc voilà donc on va passer directement au du sujet voilà, le deck profile pyro volcanique en oh, sachant quand même que j'ai encore le deck Salamandre à faire. Mais ça ça attendra Donc vous allez voir il y a des petits changements. On va commencer par l'extra deck l'extra deck. Voilà. On va commencer par l'extra deck. Donc on y va pour un petit Cowboy gagaga. Animé au 39 utopie. Un urikash de la cloche de feu. Un dragon de destruction. Donc je n'ai pas les cartes qu'il me faut mais enfin il me manque une carte mais je vais la recevoir donc voilà. Deux dragons bombes topologiques que je pourrais rem remplacer par les... Euh, par des euh, Pardon excusez-moi, Lin Link Salamandre si, si, si ça devient trop chaud, j'ai pas encore lu l'effet de toutes les cartes Donc euh, voilà Un deuxième Combois Gagaga Un Ancien Seigneur de la Cloche de Feu Deux limicatrices dragons Rouge Arsement Un Ancien Seigneur de la Cloche de Feu encore Un Combois Gagaga et là, vous allez vous dire, il reste deux cartes. Mais qu'est-ce que c'est les deux cartes Eh ben, ça c'est des, des cartes hyper citées. Donc, c'est Première Utopie et enfin S39 Utopie d'éclair. Donc, c'est un extra deck qui est plutôt pas mal, je dois l'avouer, euh, pour un petit deck non méta. Voilà, pour un petit deck non meta Donc après euh, j'ai pas eu le temps de trier euh, tout ça parce que je fais cette vidéo à la va vite, hein, comme vous, vous allez pouvoir vous rendre compte. Donc euh, j'ai bien sûr mes 20 monstres, mes 10 cartes euh, enfin mes cartes magiques et mes cartes pièges. Donc on va commencer par un petit éclair. Deux esprits de flamme, euh, Trois obus volcaniques. Donc, alors voilà un. Trois triceratops volcaniques. Euh, euh, avertissement divin. Fusée volcanique. Je sais pas combien j'en ai. Il doit en avoir deux ou trois. Trois cartouches de chasse volcanique. Qui est intéressante. Parce que, euh, c'est vraiment intéressant. Trappe d'épines, voilà, donc j'ai mis en deux fois il me semble Donc une deuxième fusée volcanique Une deuxième cartouche de chasse volcanique Un appel à écranter Un deuxième trichérateur volcanique La troisième cartouche de chasse volcanique Obus volcanique Après j'ai mis celle-là parce qu'elle était intéressante C'est Pyrorex le Seigneur élémentaire donc elle est un peu intéressante. Après Magicienne à cloche de feu, toujours intéressant, pour surtout pour jouer la lumicatrice en un tour, ça c'est génial. Garde Royaux, Tempête de Feu, Assaut Solennel, Double Invocation, Tourbillon Jumeau, qui, qui est vachement intéressant dans le deck, une deuxième trappe d'épine, voilà. Alors, le troisième triceratops volcanique. L'explosion infernale. Donc, qui peut être super intéressante, surtout quand il y a les magiciennes à cloche de feu qui sont au cimetière. Je peux les invoquer je peux faire deux synchros ou une xyz ou une link, euh, sans problème. garde de tempête de feu. Magicienne à cloche de feu. Voilà. Fusée volcanique. Encore un troisième obus volcanique. peau de possessivité. Voilà. Un autre garde royaux tempête de feu. Jardin maris Ensuite, accélérateur, euh, rechargement accélérateur de flammes. trappe sans fond. Un deuxième appel à être hanté. arceau de sorcellerie en deux fois parce que il me le faut, il me le faut pour l'appeler 30 ou les rechargements accélérateurs de flammes tourbillon jumeaux et euh, encore deux rechargements accélérateurs de flammes donc ça c'est dans le deck ça c'est dans le deck il n'y a pas à discuter Après dans le side, donc il y a plus de 15 cartes mais bon c'est... Euh, c'est euh... temporaire, il y a plus de 15 cartes mais c'est temporaire parce que c'est pour... Euh... C'est pour euh, faire attention aussi avec le deck Donc on on va, on va mettre un petit cessez le feu Enfin, un petit cessez le feu qui peut être pas mal aussi alors, euh, pour détruire les decks, je vous conseille un hausse, une hausse de péage si vous jouez un deck défensif. Euh, trois jeux, euh, deux objets de sacrifice inutile, Je devrais en avoir un troisième aussi. euh, trois coups du destin. un anneau de destruction. Donc, euh, ça c'est pour jouer le dragon de la destruction, voilà. Il me manque le croc de Critias, mais je vais le recevoir demain. Mais je serai pas là, malheureusement. Donc voilà. Donc retour de flamme. En trois fois. Encore un coup du destin. Feu Grégoire volcanique en deux fois. Au cas où. Voilà. Ça peut être utile aussi. Et un marteau volcanique. Voilà. Alors là on en a combien On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ouais. si ai 17. Ouais, donc à faire, j'en ai. Mais bon. Euh, donc ça c'est un, un deck fun. Hein ça c'est un petit deck fun. Euh, je vais essayer de me faire un deck un peu plus sérieux. Donc euh, je vous ferai une vidéo sur le deck dès qu'il sera terminé voilà ça sera un deck euh, dragon, euh, cyber ténébreux dragon donc euh, ça risque de donner un petit peu hein. il va être un peu plus méta donc si vous voulez me faire plaisir les amis n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire et surtout euh, abonnez-vous à ma chaîne parce que c si euh, si vous aimez les les decks profiles ou les les cartes UGO, euh, j'en fais dès que je suis là. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Donc je vous souhaite une très bonne année et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Astral Gi Oh. Et Allez, ciao tout le monde.